Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous parler des trois grosses erreurs, les trois plus grosses erreurs que j'ai commises lorsque j'ai débuté l'Harmonica. Bon, il faut savoir, euh, à mon corps défendant, qu'Internet n'existait pas à l'époque, ou en tout cas, bon, euh, ça existait, mais euh, euh, bon, il n'y avait pas grand-chose de disponible sur Internet, Bon, il n'y avait pas de cours de musique, ça n'existait pas, euh, YouTube, euh, ça n'avait pas encore été inventé, Facebook, n'en parlons même pas. Enfin bon, il y a plein de choses qui, euh, qui n'existaient pas. Les réseaux sociaux, ben, on, pour nous, le seul réseau social, c'était l'association euh, de quartier. Mais euh, Internet, ça n'existait quasi, euh, quasi pas. Quoi. Donc euh, la seule fois où j'avais euh, utilisé Internet, c'était euh, pour euh, trouver une offre d'emploi, que d'ailleurs, je n'avais jamais trouvée. <rire> enfin bon, bref, passons. Mais euh, voilà, donc en fait, euh, on était livré à soi-même, ou éventuellement, ben, on pouvait euh, essayer de trouver un professeur d'harmonica, ou acheter des méthodes dans le commerce ou faire les deux. Bon, et en fait moi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais acheté effectivement une méthode. Alors à l'époque, c'était un livre de poche et une cassette audio. Et en fait, euh, alors ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que j'étais déjà musicien moi avant de, de commencer l'harmonica puisque bon, j'avais commencé par la flûte à bec, euh, pas au collège hein, mais beaucoup plus tôt. Euh, voilà, je savais à peine lire, que je faisais déjà de la musique. Et puis ensuite, euh, je me suis mis au piano. Bon. Et quand j'ai commencé l'harmonica, bah, je me suis dit euh, « euh, Voilà, super, euh, je suis euh, déjà musicien, donc je peux être autodidacte. » Et ça a été là ma première erreur, c'est-à-dire de me croire, euh, parce que j'étais déjà musicien, me croire paré pour pouvoir euh, travailler l'harmonica et progresser rapidement. Sauf que bah, l'harmonica, ok, bah, musicalement évidemment, quand on sait lire des notes, euh, qu'on lise des notes pour le piano, la flûte euh, ou euh, l'harmonica, ça ne change pas fondamentalement les choses. Sauf que ce qui changeait, c'est qu'évidemment, bah, il y a aussi la technique de l'instrument lui-même. Et, euh, et pendant longtemps, j'avais une très mauvaise embouchure. Quand j'étais à l'armée, je disais à mes amis, je peux vous faire un air d'harmonica, quelques airs, mais au bout d'une demi-heure, j'ai mal, j'ai mal au joue, j'ai mal à, à, la, à la mâchoire. Donc, euh, parce qu'en fait, j'avais une très mauvaise position. Et donc, en fait, ma, ma toute première erreur, c'était de croire que je pourrais m'en sortir seul. Donc, quel que soit le niveau que, que l'on a, c'est toujours bon en fait, de, de prendre des cours, euh, les, les plus grands chanteurs, les plus grands musiciens continuent de, de prendre des cours. Euh, Moi-même, à mon niveau actuel, euh, je continue de prendre des cours, alors pas des cours d'harmonica, mais dans d'autres domaines, euh, je suis entre-temps devenu euh, auteur-compositeur, et eh bien je prends encore des cours de composition, par exemple des cours de composition classique, ou, euh, ou euh, si je pourrais par exemple euh, étudier un compositeur de jazz que je connais mal, eh bien, je vais plutôt m'adresser à un spécialiste. Donc, en fait, ma première erreur, c'était ça, c'était de penser que je m'en sentirais en autodidacte, vu que j'avais déjà fait de la musique. Bon. Ma deuxième erreur, en fait, c'est que quand j'ai pris cette méthode, cette, ce, ce livre avec cassette audio, bon, il y avait des choses très intéressantes à l'intérieur. Comme j'étais déjà musicien, forcément, bon, j'arrivais quand même à, à avancer dans, dans la méthode. Mais je me suis posé pas mal de questions, parce que bah, tout n'était pas expliqué, et puis parfois je, je trouvais que c'était euh, assez mal expliqué, enfin il y a des choses que je n'arrivais pas à comprendre. Et en fait, je posais jamais les questions. Quoi. Ça, c'était ma deuxième erreur, c'est-à-dire euh, me dire, euh, bon, bah, je finirais bien par trouver, je finirais bien par comprendre. Quoi. Et je me disais, mais il manque des notes, là, sur cette harmonica là. Même quand on joue des, des altérations, là, il manque des notes. Quoi. Évidemment, les over-notes, euh, over et over-draw, je ne savais pas que ça existait, je ne savais pas ce que c'était. Mais en fait, quand on ne pose jamais la question, eh ben, on reste avec des lacunes pendant des années quoi, vraiment, hein, pendant des années. Et euh, du coup, à un moment donné, on se décourage, alors on se dit « ouais, bon, l'harmonica, ouais, bon, finalement, c'est très limité quoi, voilà ». Mais en fait, c'est euh, l'harmonica détonique, c'est vraiment l'instrument, enfin, euh, il y a toujours des limites forcément, mais euh, c'est vraiment très peu limité. Mais vraiment, la, la deuxième erreur, c'est ça, c'était de, de, de jamais poser de questions. Et même quand, quand j'ai commencé à prendre des cours, je me, je me suis résolu à prendre des cours avec un professeur particulier, euh, ben en fait, euh, il me disait quelque chose, si j'y arrivais, tant mieux, si j'y arrivais pas, je me disais, bon, euh, je vais pas lui dire que, que j'y arrive pas, parce que bon, je vais passer pour ridicule, donc, euh, bon, je vais essayer de comprendre par moi-même, et puis, bon, euh, c'est lui qui m'a dit, mais euh, vas-y, euh, pose des questions, quoi, s'il y a un truc que tu comprends pas, n'hésite pas, quoi, je, je suis là pour ça. « Ah, ok, bon, alors euh, j'y suis allé à pas feutrer, et puis bon, finalement, je me suis rendu compte que c'est en posant des questions qu'on progresse, quoi, parce qu'on euh, a un spécialiste devant soi qui est prêt à, euh, à vous renseigner, donc euh, autant poser des questions. » Mais je posais pas de questions parce que euh, je me rappelle qu'au collège, j'avais été puni, bon, au collège, j'avais déjà des cours de musique, j'étais dans une école où on apprenait la musique, le chant liturgique, le chant païen, etc. Et en fait... Euh, euh, j'avais été puni parce que j'avais posé une question à laquelle la prof ne, sa, ne savait pas répondre et euh, très énervée, elle m'a dit pourquoi euh, quoi, euh, pourquoi tu poses cette question euh, mais genre, et alors euh, et, et ça alors pourquoi ça s'appelait une table ah ben, moi moi aussi ça, ça aussi moi j'aimerais bien le savoir quoi mais vraiment je l'ai dit pas par insolence mais parce que ça faisait partie des choses que j'avais envie de savoir quoi que je, je me rappelle que quand, quand j'utilisais quelque chose, un objet, quand je tirais la chasse, tout simplement, je me disais, mais comment ça fonctionne à l'intérieur, quoi Donc j'avais posé la question à mon prof de, de physique biologique qui m'avait dit, bah tiens, c'est une bonne question, je vais faire un cours là-dessus, quoi. Comment, comment ça se passe à l'intérieur Donc l'idée, c'est simplement de, de servir d'objet du quotidien et de comprendre comment il fonctionne pour encore mieux s'en servir, quoi. Et elle m'a dit, ah, tu réponds insolent Et boum, j'ai été collé, quoi, carrément, une colle directe pour avoir posé une question à laquelle, en fait, la prof ne savait pas répondre. Bon. Donc, du coup, j'étais un peu frustré au niveau question, quoi. Mais c'était une erreur, quoi. En fait, l'erreur venait pas de moi, c'était pas moi l'erreur. L'erreur, c'était la soi-disant prof qui savait pas répondre. Alors, je dis pas qu'un prof doit savoir forcément répondre à tout. Bon, évidemment, quand on arrive à un certain niveau, bon, on est vraiment expert dans un domaine. Mais il se peut tout à fait, moi, ça m'arrive de temps en temps, qu'un élève me pose une question à laquelle je... Ah oui, tiens, je n'avais pas pensé à ça. Et je me dis, mais ah oui, finalement, la réponse à la question... bah écoute... Euh, j'ai réfléchi, puis la semaine prochaine, je te donne la réponse. Donc, voilà. Mais euh, bon, bref, euh, vous voyez, donc ne pas poser de questions, rester avec des lacunes en tête, euh, de ne pas avoir peur d'être ridicule, c'est vraiment pas bon, quoi, parce que ça nous bloque. Quoi. Voilà, donc ça, c'était la deuxième erreur. Et puis la troisième erreur, c'était de ne pas travailler régulièrement. Pourtant, euh, Dieu sait, si, <rire> si on me l'avait dit, euh, mes parents m'en parlaient souvent, mon père me disait toujours « Travaille régulièrement, parce qu'il y a comme ça qu'on progresse. » Et je dis « Oui, oui, oui d'accord, bon, et alors il euh, y a des... » En fait, euh, je travaillais euh, beaucoup quand j'étais très motivé, puis quand j'étais moins motivé, bah, je ne travaillais plus du tout l'instrument. Et, te... et ce manque de régularité, en fait, euh, bah, ça m'a coûté des années d'apprentissage, de, en fait, puisque euh, je le vois quand je... Enfin, je le vois maintenant, évidemment, ça fait tellement d'années que je donne des cours, mais... Mais j'ai je, je comme, commencé à le voir quand, euh, quand j'ai acheté, en fait, euh, c'était assez tard, en fait, ma première méthode assimile, parce que je voulais apprendre une, une langue vivante. Et euh, j'étais à l'armée, et euh, euh, je, je m'étais engagé pour aller servir en Bosnie-Herzégovine. Et je me suis dit, tiens, ce serait bien d'apprendre à parler le serbo-croate euh, pour euh, converser avec les gens, pour, parce que j'ai passé 4 mois là-bas, et j'ai bien envie de pas seulement... Euh, jouer aux petits soldats, mais aussi euh, en savoir vraiment sur leur culture. Et donc, je m'étais acheté une méthode assimile. J'avais trouvé ça dans ma bibliothèque quand j'étais gosse. C'était euh, peut-être mes parents ou mes grands-parents qui avaient acheté euh, une méthode assimile pour apprendre l'anglais. Euh, je ne sais pas si vous connaissez ça, les fameuses phrases euh, My tailor is rich. Bon, bah, ça vient de la toute première phrase de, de, de la méthode assimile en anglais. Et, euh, et ça m'avait toujours attiré, cette méthode. Et du coup, j'avais acheté la, la méthode assimile en cerveau croate et j'ai appris le serbo, le serbo croate en 4 mois, quoi. je ne sais pas si vous imaginez, enfin en 6 mois en fait, mais les, au bout de 4 mois, je savais déjà parler couramment. Alors que c'est une des langues les plus difficiles au monde. Et pourquoi j'ai réussi bah Parce qu'en fait, il euh, y a une leçon par jour, et tous les jours, je travaillais ma leçon de, de serbo croate. Quoi. Et puis du coup, je me suis dit, bah, tiens, comme ça a marché pour le serbo croate, euh, je vais peut-être me remettre à l'allemand, parce que... Euh, J'en ai fait au collège et au lycée, mais je n'étais pas très bon. Puis après, je me suis acheté la méthode en espéranto, etc. Bon, espagnol et compagnie. Donc, euh, en fait, le travail régulier, ça paye. Et ce qui est génial avec le travail régulier, c'est qu'on n'est pas obligé de, de se dire, « Ouais, mais attends, pff, là, il va falloir que case une demi-heure par jour ou une heure, etc. » si je veux progresser. Parfois, 10 minutes, ça suffit. Euh, là, je suis en, encore en train d'apprendre une nouvelle langue. Eh bien, je me fais mes 10 minutes par jour, quoi. Et, et ça marche, quoi. Et euh, il faut voir les progrès fulgurants que je fais voilà donc en fait ça c'était vraiment ma troisième erreur c'était de ne pas avoir de travail régulier donc euh, quand je travaillais les altérations quand je travaillais mon embouchure enfin bon, quoi que je je, je, je devais travailler euh, euh, bah, j'y allais quand, euh, quand j'étais motivé puis quand j'étais pas motivé bah, voilà je, je travaillais moins ou euh, je disais à mon prof euh, ah j'ai pas trop travaillé cette semaine pour pas dire que j'avais rien foutu et puis il y a des semaines où j'étais vraiment motivé et je me rappelle que mon premier mon premier prof d'harmonica m'avait dit mais Regarde cet élève là qui a commencé en même temps que toi. Regarde un peu au, au niveau auquel il, en, au, auquel il est. Quoi. Et je dis Mais bah ouais, mais lui, il a ça dans le sang. Mais non, non, c'était des excuses. Quoi. Non, il a pas ça dans le sang. Il a commencé, il, il savait même pas faire de musique du tout. Toi, tu es déjà pianiste, et flûtiste. Tu te rends compte, tu étais déjà plus musicien que lui. et était au moins bon. Enfin, euh, tu es en, en dessous de son niveau. Ben bah oui, parce que je, lui, il travaillait régulièrement. Il disait bah, Je fais mes, mes 20 minutes après tout à fait une demi-heure, mais je sais qu'il faisait entre 10 et 20 minutes d'harmonica par jour. Et là, je me suis dit, ah ouais, d'accord. J'ai tellement eu honte de ne pas arriver à avoir son niveau alors que j'étais déjà milicien et pas lui, je me suis dit, ok, là, il a peut-être falloir quand même que, que je lui mette. quoi. Et je me suis rappelé, en fait, à ce moment-là, les méthodes de langue que j'avais utilisées pendant mon service militaire, et je me suis dit, bah oui, c'est vrai, après tout, une leçon par jour. Donc, même si on n'a pas une leçon par jour, même si on prend qu'une leçon par mois, une leçon par semaine, ben on fait un petit planning. Puis on se dit, bah, aujourd'hui, je fais ça ou je fais la même chose tous les jours, mais le travail régulier, ça paye quoi. Et quand j'ai commencé vraiment à travailler régulièrement, pff, là, je suis vraiment monté, j'ai vraiment énormément progressé. Et je continue de le faire, voilà. Donc, je vous rappelle les trois erreurs que moi, j'ai commises. Pourquoi je vous transmets ça bah, C'est pour que vous, vous ne commettiez pas les mêmes erreurs, que vous ne perdiez pas tout le temps, toutes les années que j'ai perdu. Donc, la première erreur, c'est de, de vouloir faire ça en autodidacte. La deuxième erreur, c'est de ne jamais poser de questions. Et la troisième erreur, c'est de ne pas travailler régulièrement. Voilà. Euh, bah écoutez, euh, merci de m'avoir écouté jusque-là. Et euh, je vous dis à demain. Euh, à demain, je vous raconte un petit peu ma vie. Bon, euh, pas personnel, hein, mais... Euh, enfin, encore que, mais... Euh, demain, je vous parlerai... Euh, je vous raconterai, en fait, mon parcours. Euh, puisque j'ai... Pour passer de d'harmoniciste débutant à professeur d'harmonica, euh, c'est-à-dire avec toutes les connaissances que j'ai euh, aujourd'hui, euh, ben, il m'a fallu huit ans quand même, et huit euh, ans avant de, de sortir la, la première formation euh, en harmonica sur Internet, et je vous parle de tout ça demain. Voilà, à très bientôt, à demain, bonne musique